L'hypertension, sa pertinence et sa prévention. L'hypertension est définie comme une tension artérielle de 140 90e ou plus. Une crise hypertensive est une pression supérieure à 180 obliques 120. Il s'agit d'une cote de pression pour adultes de l'American College of Cardiology et de l'American At Association. Regardons l'hypertension du point de vue des spécialistes qui étudient le marché des médicaments. Le marché mondial des médicaments contre l'hypertension atteindra 18,7 milliards de dollars d'ici 2029. Allemagne, le volume du marché pharmaceutique en 2019 s'élevait à 41,4 milliards de dollars. Entre 2020 et 2027, le marché devrait croître de 6% par an. Quelle part du marché total des médicaments est occupée par les médicaments contre l'hypertension Assez significatif. Le marché mondial des médicaments pour le système cardiovasculaire. La croissance devrait passer de 53,07 milliards de dollars américains en 2021. 71,52 milliards de dollars américains en 2027. Croissance du marché des médicaments contre l'hypertension par région, la tendance est à peu près la même. Pourquoi ces médicaments sont-ils si demandés Prévision, 18,7 milliards de dollars américains pour les médicaments contre l'hypertension en 2029, dans le monde. L'hypertension touche de nombreuses personnes. Dans un avenir prévisible, cela affectera encore plus de personnes. On suppose que les gens vivront plus longtemps, ils vivent plus longtemps, ils dépensent plus d'argent en médicaments. L'hypertension est dangereuse. Fait saillant de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension ou tension artérielle élevée est une maladie grave qui augmente considérablement les risques de maladies cardiaques, cérébrales, rénales et autres. On estime que 1,28 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans dans le monde souffrent d'hypertension, la plupart, les deux tiers, vivant dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. On estime que 46% des adultes souffrant d'hypertension ne savent pas qu'ils sont atteints de la maladie. Moins de la moitié des adultes, 42%, souffrant d'hypertension sont diagnostiqués et traités. Environ un adulte sur 5, 21%, souffrant d'hypertension l'a sous contrôle. L'hypertension est une cause majeure de décès prématurés dans le monde. L'un des objectifs mondiaux pour les maladies non transmissibles est de réduire la prévalence de l'hypertension de 33% entre 2010 et 2030. Qu'est-ce que l'hypertension la pression artérielle est la force exercée par la circulation du sang contre les parois des artères du corps, les principaux vaisseaux sanguins du corps. L'hypertension, c'est quand la tension artérielle est trop élevée. La tension artérielle s'écrit sous la forme de deux nombres. Le premier nombre, systolique, représente la pression dans les vaisseaux sanguins lorsque le cœur se contracte ou bas. Le deuxième nombre, diastolique, représente la pression dans les vaisseaux lorsque le cœur se repose entre les battements. L'hypertension est diagnostiquée si… Lorsqu'elle est mesurée sur deux jours différents, la pression artérielle systolique des deux jours est plus grand ou égale à 140 mMHg ou la pression artérielle diastolique des deux jours est plus grand ou égale à 90 mMHg. Quels sont les facteurs de risque de l'hypertension Les facteurs de risque modifiables comprennent les régimes alimentaires malsains, consommation excessive de sel, régime riche en graisse saturée et en gras trans, faible consommation de fruits et légumes, l'inactivité physique, la consommation de tabac et d'alcool, le surpoids ou l'obésité. Les facteurs de risque non modifiables comprennent des antécédents familiaux d'hypertension, un âge supérieur à 65 ans et des maladies coexistantes telles que le diabète ou une maladie rénale. Quels sont les symptômes courants de l'hypertension L'hypertension est qualifiée de « tueur silencieux ». La plupart des personnes souffrant d'hypertension ne sont pas conscientes du problème, car il peut ne présenter aucun signe avant-coureur ou symptôme. Pour cette raison, il est essentiel que la tension artérielle soit mesurée régulièrement. Lorsque des symptômes surviennent… Ils peuvent inclure des maux de tête tôt le matin, des saignements de nez, des rythmes cardiaques irréguliers, des changements de vision et des bourdonnements dans les oreilles. Une hypertension sévère peut provoquer de la fatigue, des nausées, des vomissements, de la confusion, de l'anxiété, des douleurs thoraciques et des tremblements musculaires. La seule façon de détecter l'hypertension est de demander à un professionnel de la santé de mesurer la tension artérielle. La mesure de la pression artérielle est rapide et indolore. Bien que les individus puissent mesurer leur propre tension artérielle à l'aide d'appareils automatisés, une évaluation par un professionnel de la santé est importante pour l'évaluation des risques et des conditions associées. Quelles sont les complications de l'hypertension non contrôlée Entre autres complications, l'hypertension peut causer de graves dommages au cœur. Une pression excessive peut durcir les artères, diminuant le flux de sang et d'oxygène vers le cœur. Cette pression élevée et le débit sanguin réduit peuvent causer Douleur thoracique également appelée angine de poitrine. Crise cardiaque, qui survient lorsque l'apport sanguin au cœur est bloqué et que les cellules du muscle cardiaque meurent par manque d'oxygène. Plus le flux sanguin est bloqué longtemps, plus les dommages au cœur sont importants. Insuffisance cardiaque, qui survient lorsque le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang et d'oxygène vers d'autres organes vitaux du corps. Rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner une mort subite. L'hypertension peut également éclater ou bloquer les artères qui fournissent le sang et l'oxygène au cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral. De plus, l'hypertension peut causer des dommages aux reins, entraînant une insuffisance rénale. Comment éviter de devenir victime d'hypertension Évitez le stress, contrôlez la routine quotidienne, ayez suffisamment de temps pour vous reposer et dormir, faites de l'exercice de manière adéquate. C'est tout Non, il existe toujours des recommandations pour réduire la consommation de sel. Éliminez les gras trans. Limitez les graisses saturées. Arrêtez complètement de fumer. Ajoutez des fruits et des légumes à votre alimentation et vérifiez régulièrement. La société NSP apporte sa contribution au combat pour la santé et la longévité. Quoi de mieux que la prévention Seule la prévention commençait en temps opportun. À qui s'adresse l'appel à prévenir l'apparition de l'hypertension En principe, tout le monde, même les patients hypotendus. Malheureusement, pendant les périodes de changements hormonaux, de stress et de changements liés à l'âge, les gens deviennent imperceptiblement hypertendus. L'hypertension n'est pas une cause évidente d'inconfort, de maux de tête et d'étourdissement. D'autant plus dangereuse cette redoutable maladie dont la prévention est possible, simple et nécessaire. Blood Pressurex, un nouveau produit NSP pour la prévention active pour le marché de l'UE. Pourquoi Blood Pressurex Conçu pour soutenir un système cardiovasculaire sain dans le corps. Blood Pressurex a été créé avec l'aide d'experts du plus haut niveau. Blood Pressurex est composé d'ingrédients sélectionnés pour leur qualité exceptionnelle et leur pureté. La société NSP le sait bien, car elle a été à l'origine de la création de chaque produit NSP. Comment ça marche La formule Blood Pressurex a été conçue pour soutenir efficacement la santé cardiovasculaire. Les ingrédients clés comprennent des extraits. Pépins de raisin. Extrait de feuilles d'olivier. Fruits d'aubépine. ortie indienne. Verge d'or. Vitamine E et L-arginine. Extrait de feuilles d'olivier NSP produit l'extrait de feuilles d'olivier en tant que produit séparé et nous connaissons son effet positif sur la santé. Il a un effet positif sur le système cardiovasculaire. Ce sont les olives et l'huile d'olive qui font partie du régime méditerranéen, le régime considéré comme la cause de la longévité. Renforce les parois des vaisseaux sanguins, a un effet antispasmodique. Fournit une protection antioxydante. En raison des nutriments contenus dans l'olive, il prévient les effets négatifs sur le système cardiovasculaire. Il a une activité antivirale et antibactérienne. Il a une activité antiparasitaire et antifongique. NSP produit Grappine et zambrosa. L'élément de base des deux suppléments est l'extrait de pépins de raisin. L'extrait de pépins de raisin soutient la santé des vaisseaux sanguins et favorise la microcirculation veineuse. Les propriétés antioxydantes de l'extrait de pépins de raisin sont connues depuis longtemps. La protection des vaisseaux sanguins, du cœur, de tous les systèmes et organes travaillant intensivement est un rôle important attribué à ce composant. Inclus dans le supplément tension artérielle. La vitamine e en tant qu'antioxydant renforce les effets bénéfiques des antioxydants, extraits de pépins de raisin, olives et tous les composants. L'extrait de fruits d'aubépine soutient la fonction cardiaque, augmente l'apport d'oxygène et améliore la circulation périphérique. C'est une plante merveilleuse qui est utilisée depuis des temps immémoriaux pour soutenir le cœur et les vaisseaux sanguins pour améliorer l'apport sanguin au muscles cardiaque et prévenir l'hypertension artérielle. L'extrait de racines d'ortie indienne, colophorscoli, est utilisé pour normaliser le profil des graisses dans le sang, prévenir l'athérosclérose et soutenir les vaisseaux sanguins. La forskoline est une substance dérivée de l'ortie indienne. Certains experts le décrivent comme un facteur naturel qui prévient l'obésité et normalise le niveau d'hormones sexuelles chez les hommes. La force forskoline est également considérée comme sûre pour les femmes, pour la santé desquelles elle est également activement utilisée. Le but de l'application est la prévention des défaillances du métabolisme des graisses et la création de conditions optimales pour le maintien de la santé des vaisseaux sanguins, du cœur et de l'accumulation de masse musculaire. Les parties aériennes de la verge d'or, Solidago Virgorea, sont traditionnellement utilisées pour éliminer l'excès de liquide du corps et normaliser l'équilibre minéral. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'éviter l'excès de sel, à juste titre. Il convient de souligner que la verge d'or était utilisée avec succès bien avant que ces recommandations ne soient émises. La L-arginine est un acide aminé utilisé pour aider le cœur, les vaisseaux sanguins et le système nerveux. En association avec des plantes qui normalisent la tension artérielle, la L-arginine améliore la nutrition du système cardiovasculaire et aide à la prévention active. Citation du site web de la Mayo Clinic. Étant donné que la L-arginine agit comme un vasodilatateur en ouvrant, élargissant, les vaisseaux sanguins, de nombreuses personnes prennent de la L-arginine par voie orale pour traiter les maladies cardiaques et la dysfonction érectile. Des études sur l'utilisation de la élarginine pour certaines conditions le montrent. Angine. La recherche montre que la élarginine peut réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de ce type de douleurs thoraciques légères à sévères. Hypertension artérielle, hypertension. Certaines études ont montré que la élarginine orale peut abaisser la tension artérielle chez les personnes en bonne santé, chez les personnes souffrant d'hypertension légère et de diabète, et chez les personnes souffrant d'un type d'hypertension artérielle qui affecte les artères des poumons et du côté droit du cœur, Hypertension pulmonaire. Les perfusions de L-arginine abaissent également la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension. Ingrédients. l'arginine, poudre d'extrait de feuilles d'olivier européen, olea europaea, poudre d'extrait de pépins de raisin, vitivinifra, poudre d'extrait de racines d'ortie indiennes, coli, poudre d'extrait de fruits d'aubépine, crata aigu levigata, d alpha vitamine E, partie broyée de verge d'or européenne, solidago virgorea, anti-agglomérant, celle de magnésium d'acide gras, dioxyde de silicium. Enveloppe de la gélule, gélatine. Avis sur les produits. Aide à maintenir une pression normale, j'aurai 74 ans et je n'utilise rien d'autre. Bon produit. Vraiment, ce produit m'aide avec mes vaisseaux. Je me sens mieux depuis que j'ai commencé à le prendre. Excellent. Dose journalière recommandée. Une gélule trois fois par jour au moment des repas. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne pas utiliser pendant la prise de médicaments cardiaques. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants en même temps. Conservez dans un endroit sec et frais, hors de portée des jeunes enfants. Nature's Sunshine encourage un mode de vie sain. Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont la base du bon fonctionnement de l'organisme. Quels produits NSP contribuent à la santé cardiaque et vasculaire Très beaucoup. HVP. Excellent produit pour aider à améliorer le sommeil. Calmer. Se détendre. Soulager le stress. Réduire le stress sur les vaisseaux sanguins et le cœur. Il est pratique de boire 2 à 3 capsules pour le dîner avec du magnésium, 1 à 2 capsules de magnésium. Lécithine et Super oméga O3. Excellent soutien nutritionnel pour le cœur, les vaisseaux sanguins, le système nerveux. Nouveau produit NSP pour la prévention active.